Oh mec. Non mais les skins ils sont giga stylés là qu'ils ont sorti. C'est quoi celui-là Là. est ce que t'imagines que leur menu et leur, leur skin et la, les animations sont les ultra méga, méga giga stylés Genre on aurait ça sur PC, on serait les plus heureux, tu vois. C'est pas trop stylé de ouf. Je vais la remettre dans mon dos. Sous ma gueule ou pas les mecs Je vois absolument rien les gars. J'ai avoir besoin de balles, ma M4 elle est à sec. Je vais aller looter le mec que j'ai tué qui a essayé de tuer celui qui me tirait dessus. De chat pas donné, là. Je sais pas ce que c'est ce truc là. J'ai ramassé une arme, je ne la connais pas. Elle est bien C'est une batteuse J'ai posé la M4 plutôt que de la recharger, les gars. Merde, il joue bien. Il joue bien. Je lui ai mis une bonne pression. Je le flanque par le côté. Je de bien. Je picote bien aussi. Et je gagne. Je vais aller récupérer ce colis. Comme ça, je vais avoir deux armes de loadout. Ça va être trop bien. Les gars, je suis en PLS. Le mec là-bas à gauche est vraiment... Et vraiment... NON J'ai réussi à le fumer, mais il y en avait un juste en bas de moi Et du coup, les gars, ce qui est vraiment bien, je suis vraiment reconnaissant à PUBG Mobile de m'avoir fait confiance, les gars, pendant ces 6 mois. On leur dira évidemment plus merci la prochaine fois, vu que ce sera la dernière. Mais voilà, on a pu faire plein de projets grâce à eux et tout. Est sous de ma gueule Il m'a fait vachement mal je vois qu'il y a des gens qui sont morts un peu partout ici, je vais quand même avancer avec euh... je le sens pas les gars ce push Pff, Il a failli m'avoir hein Ils sont en de se foutre sur la. Ils sont en train de se foutre sur la gueule Juste là en bas à gauche. T'imagines, je fais une win direct. Oh Est-ce que vous avez vu le turn qu'il a tenté de me faire le mec ou pas En fait là sur le... Oh merde Ou les gars, regardez les dégâts que je prends, c'est que des vrais joueurs. Hein. C'est pas des bots là pour une fois. Regardez il y a ma vie qui descend et tout. Là ça joue bien les gars aujourd'hui. Hein. Allez, vas-y, on tente un fight. Si on n'arrive pas, ça sera l'heure d'aller manger. Je dois recharger, tu permets? Non, ah, il m'attendait depuis tout à l'heure. Hein. Oh, wow, son skin, comment il est beau. C'est toujours un mot d'ouf. Oh man, sorry. Sorry, not sorry, ma friend. <laughs> <rire> sous ma gueule, est Mais c'est pas possible, il y, y a vraiment un mec là qui vient de me trouver. Vampane, c'est toi Bon bah, euh, monsieur Corona 09, euh, un plaisir de vous avoir rencontré. Quoi yeah Quoi Il s'est accoudé et tout Quoi Quoi Je viens de prendre un spray x6 M4 Ah le mec il rigolait pas C'est pas grave. Faire comme si Putain Oh what a turn man vraiment euh... et tu les gars. Allez, c'est bon. Rotation coupée. Boost pour le dernier. C'est vrai que c'est ça la règle. Ça, t'as pas besoin de le faire pendant le fight. Tu régènes pendant le fight. C'est malin, ça, de ouf. Hein. De la... Ça, c'est de la vraie strat. Ça, c'est trop intéressant. En fait, ça va me permettre de me régèner. Et là, vu que ma vie est déjà à 100, si je prends le moindre dégât, ça va régéner instant. Ah, mais je suis tellement plus à l'aise maintenant. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Mais moi, il m'aura quand même fallu le temps. Hein. Il était allongé dans le buisson, je l'ai vu qu'après Le petit top 2 pour finir Bah c'est pas grave, c'était une bonne partie Quand même, hein. c'était une bonne partie les gars Je suis quand même content Le, le contrat s'arrête, on ne sait pas S'il va se renouveler ou pas On, on verra ce que l'avenir nous réserve Moi je vais partir sur un gros ce bâton, vous le savez Mais en tout cas je leur suis très reconnaissant De m'avoir soutenu pendant tout ce temps là C'était vraiment c'était vraiment bien je, je suis très fier d'avoir pu les représenter